Say -be. Say -be. Say -be. <laughs> <laughs> My darling, come dance here, yeah. they only put back there You will not be buried Dance for me baby, dance for me Passing from Dola to Paris I come to make you dance Let dance mm -hmm, for me mm -hmm. Let dance on oh, na na na My sherry follow me, follow me, let's drag it down Follow me, see, I'm your job, you go next I'm she bah, Follow me and dance, cause she go, shoku, dance Follow me and dance, she dance Let's go she eh, eh. she <laughs> Quand je couche, qu'est-ce qu'on joue Oh choukou, quest follow me and dance, que tu Follow me and dance, que tu les mains, les mains dans S'envolez-moi. dégalé ma. ma. De De ma. Le mandat senvolez ma Équilibré, dégalé-moi. Le goût des s'envolez-moi. De Keshikao Shuku. Nazawa.